Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Hier, je n'ai pas fait de vidéo suite à la victoire exceptionnelle du Paris Saint-Germain. On a pu voir que le Paris Saint-Germain commence à devenir un vrai champion parce que dans la difficulté, on commence à sortir des grosses performances. Tu vois ce que je veux dire Logicénis, Nice, c'est une très bonne équipe. Christophe Galtier les a entraînés. Hein là, on a pu voir. Qui les a bien entraînés et qui a encore des restes de l'entraînement de Christophe Galtier. Sauf que maintenant, Christophe Galtier, il est avec le Paris Saint-Germain. Des grands joueurs. Il y a Mbappé, il y a Neymar, il y a les Messi, il y a Eikiti, Eikiti, hein? Vitinha. Oh là Vitinha. C'est du grand n'importe quoi l'équipe qu'on a. Et là, on a pu voir que bah, voilà, le GC Nice n'a pas pu faire euh, grand-chose face au Paris Saint-Germain. Surtout que là, mesdames et messieurs, Lionel Messi commence à mettre des coups francs. Qu'est-ce que ça veut dire Lionel Messi il recommence à faire les trucs qu'il faisait lorsqu'il était au FC Barcelone? Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs Quelle saison il est en train de nous délivrer Qu'est-ce qu'il va nous faire hein? Vous pensez qu'il va recommencer à dribbler comme avant, là, comme Maradona il faisait là hein? Il va remettre les 50-60 buts par, par saison, les, les 40 passes décisives Oh là là, et en plus si on analyse le, le coup franc, oh là là, quelle précision absolument remarquable hein? S'il y avait une toile d'araignée là qui était dans, dans les cages, il allait enlever la toile d'araignée. La raignée, elle allait dire, oh, elle est où ma maison oh, Elle est où Mais ben oui, Lionel Messi, il a une précision absolument minimétrale. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce gars, il peut très bien être un chirurgien. Oui, il peut être un chirurgien avec des bistouri. Tu vois ce que je veux dire Il vient, on lui dit, ouais attention là, je fais une action délicate. Boum, clac il enlève le, la petite tumeur et puis tout va bien. Pourquoi tu n'es pas docteur Qu'est-ce que tu fous à mettre des coups francs aussi précis dans les pleines lucarnes comme ça Et t'as vu le gardien hein Le gardien, il n'a même pas songé à bouger. Tu te rends compte Il a vu le ballon partir. Il a dit, oh là là, je peux pas aller. Euh, si je saute, là, je vais aller me cogner contre le poteau. Tu te rends compte de cette dinguerie Il est resté immobile. Comme si le bus, le, comme s'il si était à l'arrêt de bus et il y a un bus qui passe, mais c'est pas son bus. Tu vois ce que je veux dire Il a fait comme ça. Ah, non, c'est pas mon bus. Tu vois la dinguerie. Ou bien il s'est levé et ben le bus, il a vu, il avait marqué quoi Il avait marqué bus sans voyageurs. Oh là là, ou sinon il est à la gare, hein Il est à la gare. C'est un train qui ne s'arrête pas. Et lui, il est là, oh il a regardé, mais c'est une dinguerie. Oh là là, le ballon est rentré en pleine lucarne. Tu as vu comment Neymar, il était content Comme si c'est lui qui a marqué. Déjà, on va voir. Et on pense qu'il y a une relation particulière entre Neymar et Messi. Et c'est ce qui fait que... Le Paris Saint-Germain est en train de briller. Mbappé est actuellement meilleur buteur égalité avec Neymar. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que les deux meilleurs buteurs du championnat français sont parisiens. C'est absolument incroyable. Donc là, euh, le championnat français, euh, bah on va continuer à rouler sur vous. Hein. En plus de rouler sur l'or, on roule sur le championnat français. C'est absolument magnifique. Hein. Soyez, soyez, soyez fiers. Hein. Soyez fiers. Mais oui, parce que le Paris Saint-Germain, il roule sur l'or et puis il roule sur vous ça veut dire que quelque part euh, vous êtes